sur Facebook je fais une vidéo rapide salut j'ai eu beaucoup de euh, beaucoup de témoignages et dans des témoignages je me suis rendu compte de quelque chose je partager avec vous. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Bonsoir. Vous ne dormez pas. Hum. Et ça que vous étiez sur Facebook. Vous faites quoi sur Facebook la nuit? j'ai demande l'assistance de nos ancêtres pendant que je parle j'ai parlé avec une dame ce matin pendant qu'on faisait l'atelier pour euh, les businesswoman businessman et woman donc j'ai une dame qui me donnait son témoignage et euh, Je me suis rendu compte de la première chose. Je voudrais vous donner ça comme une sorte d'avertissement. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de vous décepticons. sceptiques, sont sur ma page. Beaucoup de gens qui vous veulent du mal. Ok? Ils me suivent aussi. Hein? Donc, ils ne veulent pas que tu avances. Et ils sont sur ma page. Donc, quand ils te voient connecté avec ton nom, il commence à savoir que tu sais beaucoup de choses. Bonsoir la reine Christelle, la reine Nathalie, bonsoir. Thierry, bonsoir. Le roi Thierry. Et il y a une qui m'a dit l'autre jour qu'une des sept icônes la contacte. C'est une, une, une, une là s'appelle une page qui a moins... Plus de 50 000 abonnés en tout cas. Et la déception lui dit, on va voir comment ta page va augmenter. Que tu n'as plus qu'on qu ne suit plus tes vidéos, non. Genre, la déception est venue la confronter. Et elle dit que quand elle voit souvent dans mes vidéos, elle voit la dame connectée. Beaucoup de gens qui partent vous bloquer tout le temps là. Ils sont sur mes vidéos. Donc, il faut que mon nombre d'abonnés augmente parce que vous allez aller créer un deuxième compte pour me suivre avec l'autre là. Vous en prie, soyez très rusé, soyez très sage. Donc ce matin, la dame me disait, elle fait partie des gens qui me suivent sans parler, qu'elle a dû se, se résigner à écouter et ne pas commenter. C'est la même dame dont vous avez parlé une fois que sa petite sœur est partie faire des incantations pour qu'elle se sépare de son mari. C'est la même dame qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'est la même dame. Donc ce matin, elle me, disait, elle me parlait de la, de la poudre de désenvoûtement. Vous avez remarqué, ceux qui ont pris le kit de déblocage plus, plus. Il y a une poudre là-dedans. Le premier témoignage qu'elle m'a donné, c'est que Hier, par, hier par, par contre, hier, j'ai parlé dans la prière de 6 heures. J'ai parlé des faiblesses sexuelles chez les hommes. Donc, elle me dit que les sept ont pour qu'elle se sépare de son mari. Bonsoir, la reine Nicole. Les ont pour qu'elle se sépare de son mari. Elle est partie de la maison après elle est revenue. Quand elle est revenue, elle s'est rendue compte que il s'était affaibli au lit. Et c'est pas le genre de mari que tu peux lui dire que, bébé, prends ça, tu bois. Parce que la reine Josina a dit que ça va t'aider. Il va dire non. Que la reine Josina c'est qui? Que t'es ici de là? Elle me disait que depuis qu'elle a commencé à faire, elle a fait presque tous les kits chez moi. Hein. Donc, bonsoir si tu écoutes la reine. Elle a fait presque tous les kits. Elle dit que chaque fois que je parle, elle écoute. Elle pas effet. Et depuis qu'elle fait l'équipe, ses visions, les rêves là sont devenus clairs. Écoutez, quand vous utilisez mes produits là, tu vas dormir, tu vas voir ton, ton déceptif qu'on va venir dans le rêve. Donc, on va te montrer que c'est lui, celui là, c'est lui. Tu vas ressentir ça à 5 heures, on va te montrer que tu vois la chaussure qu'on t'a venu te donner là, non? Le sac à main là. On a travaillé sur ça. J'ai un habit là qu'un jour quelqu'un m'a donné. La personne m'a donné la bien. Et vous savez, comme quand vous venez toujours me voir tout le temps là, vous venez m'apporter plein de choses. Quand la personne est venue avec, premièrement, Dieu n'a même pas permis que je tombe au Cameroun pour voir la personne. La personne m'a tendu fatiguée. Je suis restée dans le pays où j'étais là jusqu'à ce que la personne se fatigue. Elle rentre. Quand elle rentre, elle arrive dans sa ville. Elle me renvoie. Elle dit que non, j'avais oublié de t'envoyer ça. Elle prend, elle envoie. J'arrive, je, je rentre de voyage, on me donne les articles. Je reste un jour comme ça le matin. L'esprit me dit, il me montre en vision. Que l'autre la, là. Que la Bible là, il faut que tu jettes ça ah, mais c'est bien. Entre temps, une des personnes de la maison a pris l'habit et est partie laver. La personne a séché l'habit. La personne a pris l'habit et est venue mettre à la maison dans la mois. Dans la moi, la l'habit a moisi en l'espace de deux ou trois jours. Le jour, l'esprit me rappelle que tu te rappelles l'habit qu'on t'avait montré là. J'ai dit oui. Je fouille, je pars, je tombe sur l'habit. J'ai regardé l'habit, je dis mais attends. Tu as lavé l'habit si ça ne fait pas deux jours, non Oui. Et de dire l'habit avait moisi. Et c'est moi pris, j'ai bâti, j'étais dit ok, ok, pardon. Excusez-moi, pardon. Elle dit donc qu'elle a, a commencé à faire les kits. Elle a prié. Fait son tout lavage, fondation. Dans la nuit, elle rêve. Je rappelle que la période, elle s'est séparée de son... Elle a été mariée pendant des années, ils n'ont pas eu d'enfant. Je ne vais pas donner le nombre d'années, parce que c'est que... Les décès tu comptes me suivre maintenant sur la page ici. Donc vraiment, on va devenir très vigilant Entre temps, le Dieu est parti, il a fait l'enfant. Premier enfant. Elle s'est séparée de lui. Quand elle est revenue à la maison... Ils ont conçu le deuxième. Et la même période de la scène des deux aussi avait conçu. Donc, elle restait dort. Dans le rêve, quelqu'un vient lui dire, lui montre que viens, je te montre là où on a mis ton mari. Dans le rêve. Elle, elle arrive dans la maison de la tisa. De la dans le rêve. La personne lui montre en bas du lit. Elle voit son mari dans la bouteille, dans, en bas du lit de la tisa. Tu vas te rêver, du, te lever du genre de rêve là, tu vas dire que, ah, c'est que c'est mon imagination. Alors, vous tentez de faire ton kit, ton kit de, de, de, de, de, fondation, de déblocage. Ariane euh, Nouke. No Consultation urgente, c'est 100 euros. 100 euros, c'est 65 000 francs. Si vous n'avez pas l'argent pour me payer, regardez mes vidéos, commencez à vous laver le, le sel. Vous avez suivi, non? Vous avez vu le sel? L'argent va commencer à venir. Vous allez prendre l'argent, vous allez me donner. Quand elle m'a dit ça, elle se marie. Elle dit que non, mamie. Depuis que je te suis et que j'aime en partie ce que je dis, moi-même, je vois. Elle dit qu'elle s'est levée. Elle a enclenché un jeûne sur la femme là. te dis, bonsoir Jean, ça c'est la pauvreté qui te dérange. Je peux reconnaître les commentaires des gens qui sont pauvres. Premièrement, tu te caches derrière un... Tu es un décepticon. T'inquiète, pas avant de te bloquer, je vais d'abord te parler. Je ne tolère pas la pauvreté, tu as compris. Vous êtes là, vous partez galérer. Une personne vient par là, je comme ça. que je, je touche mes 2000 euros par mois, hein. et suis sûr que tu es en Europe là-bas, la pauvreté te touche, Monsieur Bang, soit là. C'est tout ce que je peux t'accorder. Tu es d'abord trop laid même. moi tu es laid tu es... vilain comme ça. Tu es vilain. Tu es vilain. Vous allez détester les gens, vous allez... ils vont toujours avancer. Tu as compris tu as compris? La laidon n'est pas bien la pauvreté. Quand tu es laid, tu es pauvre, là, ce n'est pas bon. Parce que si tu étais marié, ce que tu es, ce qu'on est qu en train de toucher tes balles là maintenant, tu n'es même pas en train de venir sur la vidéo aussi. Donc si tu es ici, si tu es en train de ça veut dire que tu es pauvre, tu es laid et tu es seul. Et tu dit, « dis, maman, ce n'est pas bien hein, soi. Pauvre, laid et seul. C'est samedi soir. On est en train de te toucher les balles comme ça. Là, on te fait du bon caviar. Flo, Flo, où c'est Flo, Lolo? Ne te dérange pas. Ce n'est pas n'importe qui que je consulte. Tu as compris, mamie? 65 000. J'ai des gens qui veulent me payer 150. Si J'ai des gens qui me payent 100 000 euros. 100 000. 100 000 francs CFA. Ah oui, oui. Ma page, ce n'est pas pour les pauvres. Mes produits, ce n'est pas pour les pauvres. Donc, les gens que vous êtes en Bengala, vous souffrez avec vos petits 1 000 euros par mois. Ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas sur ma vidéo. Vraiment. Je dois vous parler au Que le pauvre bonsoir soit les gens là viennent encore commenter. Viens, viens commenter. Viens commenter. Pauvre. Laid. Parce que si tu étais beau, ça voulait quand même. On va encore gérer. Tu es pauvre, tu es laid. Tu sais ça. Hein? Samedi soir, les gens ont déjà mangé. Ils ont donné une tournée de whisky à 5 fois. Tu es sur la vidéo ici, là. Tu es sur la vidéo ici, là, comme ça, là. Yeah. Yeah. Yeah. La pauvreté n'est pas bien, hein. Ceux que tu souffres dans une petite chambre, comme ça, là. Petite chambre de 4 mètres carrés. Maman. Maman. Vous souffrez en Europe. Vous souffrez. Je vous connais, non. Vous êtes d'abord à Château, où Vous souffrez. Vous souffrez. mamie. tu sais quoi, Nathalie Il faut que je parle souvent. Parce que vous là, quand vous êtes en bing, vous souffrez pour les papiers pendant les 15-20 ans là. On vous donne le papier, c'est tout ce que vous avez. La pauvreté n'est pas bien, hein. Ce n'est pas bien. Venez voir comment les gens vivent au pays. Venez voir comment on vit au pays. Abidjan au Libreville, venez voir. Le froid vous a touché. Quand c'est la canicule, ça vous touche. Hum? Les gens du pays connaissent ce que je dis. Vous savez ce que je dis Quand tu as goûté l'argent payé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as envie de quoi sur le <rire> Ben, Bonsoir Jean. La pauvreté. Oh. La pauvreté. Quand les gens sont couchés sur leur lit, ils mangent du caviar. Ils ont offert 5 champagnes en boîte. 5 champagnes en boîte. Tu es là sur le direct. Tu viens attraper un petit direct comme ça. Tu oses parler. Tu oses parler. Non, souvent moi j'aime Je J'aime insulter. Je suis sûr que tu as vraiment un gros ventre, Bonsoir. Je suis sûr que tu as un gros ventre. Et tu es très laid. Tu dois être très laid. Très laid, bien laid. Tu as eu un peu l'argent. Après, l'argent est fini. Écoutez, chaque mot que je dis, ce n'est pas le hasard. Chaque mot que je dis, je ne parle pas par hasard. Il y a les jours que je m'arrête, je suite d'abord bien. Comme ça, vous sachez que vous n'êtes pas sur n'importe qui. Oui. Après, vous venez de le spirituel, je vous gifle bien même. Je vous tape bien même, vous rentrez. Tous vos serpents là, je vous mets à terre. Oui. Quand tu vois le commentaire de quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu peux sentir. Parce que sa façon de parler, il a la haine. Il a la haine. Écoute, il y a les francs-maçons pauvres. Il y a les francs-maçons pauvres. Je t'ai dit, tu es pauvre. Tu es pauvre. Le franc-maçon, mon frère, tu connais, j'ai à côté les francs-maçons. Tu parles de quoi? Le franc-maçon peut pas se rabaisser à faire ce que tu fais là. Ça. Tu es pauvre. Tu es pauvre. La pauvreté n'est rien. Ce n'est pas bien. Moi, je vous aime. Moi, je vous aime. Le franc-maçon, il se trop occupé sur son argent. Tu vas venir dans le direct que tu es franc-maçon. Eh, yeah, Seigneur. Vous parler de ce que vous connaissez. C'est très important. Parlez de ce que vous connaissez. Parlez de ce que vous connaissez. La dame est restée comme ça, là. Elle s'est dit, si je vois ce rêve, ça veut dit qu'il faut que j'y croie. Elle dit qu'elle a attaqué. Un jeune, elle a parlé. Après, dans ce même rêve-là, quand on lui a monté la bouteille, on a dit que, est-ce que tu veux casser la bouteille? En fait, on lui a dit, même beaucoup pour entrer là-bas dedans, pour prendre la bouteille, il fallait qu'elle vienne avec un commissaire. Dans son rêve, elle est partie avec un homme en tenue. Ils ont pris la bouteille. Au moins, ils allaient briser la bouteille. C'est là qu'elle s'est réveillée. Mais elle dit qu'elle s'est levée dans le rêve comme ça là. Elle a lancé les déclarations. Un autre jour, je crois que c'est quand elle faisait le kit de déblocage plus, plus. Elle rêve à 3 heures que la femme est tentée de faire quel genre d'incantation, quoi, quoi, quoi, là où, Ou qu'elle essaie d'entrer dans, dans leur maison. Devinez qui la réveille de son rêve. Le téléphone de son mari qui est en train de sonner et c'est la femme qui a est en train d'appeler. Et c'est la femme qui est en train d'appeler. Elle dit donc, dans le kit de déblocage, plus il y a une poudre que j'appelle la poudre de désenvoûtement. Elle a donc pris cette poudre-là. Elle, elle me dit dans son témoignage que si elle disait à son mari que voilà la poudre euh, euh, que j'ai pris sur la page de la reine Jocelyne, son mari n'allait pas prendre. Elle a donc pris, elle dit que bon, moi je lui fais son thé chaque matin, non. Elle a pris le, la peau de là chaque matin qu'elle faisait le thé de son mari. Elle mettait ça là-dedans. Premièrement, la faiblesse sexuelle. Elle dit que depuis qu'ils se sont séparés et ils sont réconciliés, elle est revenue à la maison. Le tout de son mari levé une fois sur cinq. Premièrement, son truc mais maintenant, elle a commencé à s'élever. Marie, là, on ne t'inquiète pas. Mettez les têtes de mort. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, l'algorithme de Facebook est le jacquette. Que tu détestes ou que tu likes, tu as cliqué. Donc celui qui été le mettre les têtes de mort, met encore plus. Tu as compris? Je ne suis pas, pas dérangé par tes humeurs. Vous avez compris, non? Continue de mettre. Tu mets Encore. Mets encore. Encore. Encore. Encore. Celui si que tu as fait quelque chose sur quelqu'un, s'est rentré sur toi. C'est pour ça que ça t'énerve. Ouais, les sorciers, les sorciers, c'est les sorciers. Et les tchisao qui veulent voler les maris des gens. Ma page, c'est là. Si on pouvait voir le... Je crois que Facebook n'a pas encore fait le genre d'application qui voit les gens qui me regardent là. C'est vrai qu'ils pouvaient vous voir chacun là derrière vos caméras. Et les gens avaient le cœur noir. Oh. Et les gens avaient le cœur noir. Oh. Que vous voulez seulement tuer d'autres personnes, vous voulez démunir les gens de leurs étoiles. Et vous venez vous asseoir, vous me regardez. Continuez à me regarder. Merci, le roi Guy. Je suis trop belle. Je suis une parfaite créature de Jéhovah. Amen. Je suis descendue sur terre, oui. Amen. Et je suis merveilleuse, merveilleuse. Merci beaucoup. Amen. Elle a pris le thé. Elle a mis ça dans le thé de son mari. Quand elle a commencé à boire, les matchs ont commencé à être sucrés dans la chambre. C'est elle qui me raconte ça ce matin. Elle dit que Deuxième témoignage de, la, de, de, de, de cette euh, poudre là ce thé de désenvoûtement. Elle dit qu'avant, quand son mari partait, il avait les marchés. Elle ne connaissait pas comment il divisait son argent. Elle ne connaissait pas. Depuis que... Donc, elle dit que chaque fois qu'elle si commence à donner le thé, s'il a n'importe quel marché, il rentre le soir, il dit, voilà ce que j'ai gagné. Ça, là, voilà, j'ai eu 15 millions et cela j'ai eu ça, ça. Il vient, il dit tout. Et quand il dit qu'on sait du dit on divise l'argent, c'est comment Tu sais que si ton mari a des enfants dehors, et hier j'ai prié contre ça, que les femmes de dehors qui manipulent vos maris là, qu'il y a une dehors qui dit que euh, ton, elle mari, euh, ton mari, il, il, il court déjà. J'ai parlé contre ça hier. Elle dit maman, depuis que je suis dans le thé là, hein, ils viennent seulement à la maison, ils déposent la la table, que voilà, qu'on fait comment de ça. Donc sachez que dans votre bataille, ils essayent, mais ils ne sont pas encore nés. On vous demande, vous dites que c'est moi, parce que même les démons connaissent déjà mon nom. Les démons connaissent déjà mon nom. Quand ils disent qu'au nom de la, de la reine Jocelyne, ils connaissent même déjà maintenant. Ils ne peuvent pas. Les gens qui ont bloqué votre mariage pendant des années-là, tu as fait cinq fausses couches dans ton mariage, tu as dépassé. Hier, yeah, j'ai une dame qui me, une de mes, une de mes reines là. Vous savez que j'ai, il y a reine, y a encore reine, il y a reine encore, la reine, reine là. Elle est dans le direct ici. Elle, elle me regarde, elle dit vraiment. Mettez les têtes de moi, il m'en fout. Elle me dit vraiment, tu sais quoi Là où je suis attaquée, je ne sais pas comment, mais je suis attaquée. Mon mari et moi, on est en froid depuis deux semaines. Ça ne va pas. J'ai mal à tel endroit, on me dit que tantôt, c'est ma belle-mère qui est fâchée. À tel endroit, on me dit que, wow, au boulot, on veut le manipuler. On veut, on veut. Elle dit que, là, quoi qu'il en soit, je, je ne sais pas là où je suis là. Ça ne va pas. Il dit, ma chérie, première des choses, rappelle-toi de qui tu es. Même si on sait n'importe quoi, hein, depuis les 20 ans que tu es dans le mariage, là, personne ne va te détrôner. Viens pas à la mère. On s'est parlé à, à 20h le lendemain. Pam, on arrive à la mer. Je vous déjà donné les choses qu'on met là-bas, non? On arrive. Elle était même indisposée, donc c'est moi qui ai fait son truc à sa place. J'ai parlé pour elle. Être... On a pris les bonbons, versé, parlé. Quand on arrive avec la marée basse, dès qu'on a parlé là, l'eau a commencé à nous mouiller le genre que ça dépassait les genoux. Monté, monté. Elle avait apporté un gr une grosse boîte de nido comme ça. On a fait ça. Elle dit que ma chérie, ton rituel de l'eau ne blague pas avec elle. Quand tu sens que tu es un peu secoué comme ça, là, que, que quelqu'un allait tousser chez son marabout, que, eh, eh, si tu es vigilant, tu vas sentir. Tu es vigilant, tu vas sentir. <tousse> On a parlé. J'ai parlé, parlé, parlé, je vais... Pendant que je suis encore dans l'eau, l'eau monte, ça monte, ça monte, elle dit que ma chérie, ils ont accepté. Ils ont accepté. Après, je a la laissé. elle dit que parle encore toi-même. Elle a parlé, parlé, parlé. Elle m'envoie le message aujourd'hui vers, je sais pas, 17h. Elle dit que maman, hier, après le... Qu'on a fait le tour là-bas, avant midi, comment elle est partie là. Là, l'après-midi, il me contacte, il me donne rendez-vous dans un resto chic. Il dit qu'il faut qu'on enterre la rage de guerre. On a parlé, on a fait les réconciliations. Que vraiment, merci. J'ai dit, oh, fast action. Action rapide. Vous allez devenir les sorcières et les sorciers. Ils vont vous appeler comme ils veulent. On s'en fout. Avant, les problèmes avec ton mari, il faisait trois mois, non. Ils étaient contents quand ils viennent chez toi. Ah, tiens, ça ne va pas. Ah, je dors sur le canapé, il dort là-bas. Moi, je dors dans la chambre, là, lui, il dort là-bas. La personne là. <rire> Ah, vous n'avez pas toujours arrangé vos problèmes. Eh, la sagesse. Vous êtes en train de devenir sage. Vous devenez sage. Vous devenez sage. Il dit qu'on a fait ça avant 12 heures. À 16h, il est en train de lui écrire au restaurant. Réconciliation réconciliation comme pian. ils vont encore aller checker peut-être appeler que elle est où il dit ah elle est dans mes bras ici à côté attends attends un peu je m'arrange bien avant de parler au téléphone elle fait quoi dans les bras de son mari ça fait deux semaines le seul mauvais côté de la spiritualité c'est que tu ne peux plus dormir tu peux plus te permettre de dormir avant tu dormais tu étais simple La dame de ce matin m'a donné un témoignage, un dernier témoignage. Ouais, ouais, ouais. Elle me dit Quand elle a commencé à utiliser mes produits, elle a commencé à conseiller les membres de sa famille. Il y en a parmi vous là, que même vos mères vous conseillez à la mère que maman lave le sel. Maman prend la poudre de Maman prend le kit de déblocage. Ta mère là, ta mère qui a 55 ans là. Elle dit donc que son frère était. Je crois, dans un pays... Un des, je ne vais même pas nommer le pays parce que... quand tu, sais, tu arrives en Beng, tu as la Grèce, tu as les pays comme ça. Là, non. Il était dans un de ces pays-là. Et euh, il voulait partir dans un, dans un pays qui est mieux. Et il avait déjà fait les demandes, l'admission, il n'avait pas depuis. Elle a envoyé sa photo, on a fait son lavage. Je crois que j'ai fait son lavage parmi les lavages que j'ai fait. La dernière fois que j'ai fait le lavage, c'était quand? On est samedi ça va être lundi ou mardi que j'ai fait les lavages. Elle a envoyé sa photo. Après, elle a acheté le kit. Elle a acheté, on a posté, par d'HS, ça a coûté peut-être 45 000, je ne sais pas combien. Elle m'a l'a envoyé. Dernier truc maintenant. Elle lui a dit d'aller oh. mercredi. Elle a grondé son petit frère que pas à la, à la main, tu fais ton offrande. Son frère est parti mercredi. Jeudi, il a eu l'admission. dit hier, non. Jeudi, il a, eu, il a trouvé quelqu'un qui on a, donné, il a eu un réseau. Qu'est-ce qui s'est ouvert pour qu'il a au Canada Et puis vendredi, il a eu l'admission dans l'autre école. C'est dans un pays comme la France, comme ça. Là. Il a eu l'admission pour quitter du pays. Schengen, qui était un peu bizarre, là, pour aller dans un autre pays qui est mieux. Chose qu'il cherchait depuis. Ça au moins un an et demi qu'il a il cherchait l'inscription. Il ne trouvait pas. Quand, quand l'inscription arrive, on dit ça, on lui donne l'admission. Elle appelle, et dit que tu crois encore que ce qu'elle fait là, c'est la folie. Tu crois encore que là, c'est la folie. On vous parle, vous dit que vous voulez vous, vous maîtrisez. Et il y a une autre, l'autre jour, c'est une de mes filles. Hein? <rire> elle me contacte la nuit à 23h. Elle dit, maman, que la poudre. La poudre qui y a dans la poudre de désenvoûtement qu'il y a dans le kit de déblocage, plus, plus, la maman. Depuis que j'ai bu, je vomis seulement. Que c'est normal. Elle a on le message à 23h. Moi, je dormait. À 5h, je me réveille. Ne vous avez, mettez les cœurs, pardon. Mettez les cœurs. Même les têtes-là. Mettez vos têtes de moi. Je m'en fous de vous. Vous avez compris. Vous n'allez que me regarder. Je vais qu'à avancer. Vous avez compris. Tu vois, quand tu détestes quelqu'un, tu détestes, tu as tout fait. Mais le truc, c'est que ils savent que s'ils commentent, je vais les bloquer. Donc, ils ne peuvent que venir. Vous voyez un peu. Ils ne peuvent que mettre les têtes de moi, c'est tout. Mais quand vous n'avez pas assez de couilles pour parler, vous voyez un peu. Quand vous n'avez pas assez de couilles pour parler, et là, Je vois le message à 4 heures. Je regarde. Je lui dis, ma chérie, si tu... Elle dit, que je fais que je vomis depuis? Que depuis, que je, je, dès que je bois, je vomis. Dès que je bois, je vomis. Je lui dis qu'à 4 heures, je dis que si c'est trop chaud, tu le laisses pour l'instant. Tu as compris? 6 heures, elle m'écrit. Elle me dit que, maman, mon, mon ventre... Elle dit que depuis des années, elle est habituée à avoir le ventre ballonné. Donc elle était habituée. Tu vois comme quand ton ventre, tu as tout fait pour ton ventre, c'est toujours comme ça là. Elle dit que mon ventre s'est dégonflé la nuit de tout. Que mon ventre s'est dégonflé la nuit de tout. Tu vois, quand tu as atteint quelque chose, mais tu ne le connais même pas. Jusqu'à ce que l'esprit vienne te libérer, tu dis que, hé, hey. oui. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, ça m'a donné l'idée. Il y a les thés. On va commencer à vendre beaucoup les, les, thés, là, les thés de désenvoûtement. Là. On va beaucoup vendre ça. Maintenant, si vous nous contactez et vous voulez ça, et vous savez que vous êtes dans une maison de dites que vous voulez le thé de désenvoûtement non-nime. Chaque produit que vous voulez, et vous ne voulez pas qu'on mette les noms dessus, dites que vous voulez le non-nime parce que, je vous dis, ma page est en train d'être suivie par beaucoup de personnes maintenant. Ce qui fait que euh, certains produits, vous allez devoir recevoir ça dans les bouteilles Tanguy. Déjà qu'on regarde, on ne sait pas ce que c'est dedans. il n'y a que toi qui connais? Si c'est à ce point-là que tu dois cacher tes choses, fais-le. Soyez sage. Allez créer d'autres profils pour me suivre. Parce que ne soyez pas... Je... L'autre jour, je pars, à la... je pars à la mer avec une autre de mes filles. On arrive là-bas, on fait son... son offrande. Très peu de personnes ont l'honneur le... de partir à la mer avec moi, vraiment. Bon, il vous manque ta part, que tu prives vraiment. Le jardin, tu me dit que, que l'esprit me donne le feu vert, je pars. On arrive, on fait son offrande. Et quand on faisait, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur TikTok. Et il y avait là-dedans une boisson que son mari lui avait offert. Elle finit son offrande et rentre à la maison. Elle ne lui dit pas qu'elle est partie à l'eau, faire quelque chose. Elle reste la nuit. Il lui envoie une vidéo TikTok qui est effectivement cette vidéo. Et il lui dit que Mais, la boisson s'y ressemble à la boisson que je t'ai donnée ça fait deux jours. Il ne dit plus rien. un peu une autre maman fait un message elle euh, eh bien, avant je faisais ça mais je ne fais plus quand vous arrivez parfois, parfois quand je consultais je parlais en regardant la caméra et puis l'autre personne parlait ah les déceptiques de la fille sont allés suivre la vidéo ont entendu sa voix on envoie la vidéo à son mari elle reste à la maison avec lui il prend la le lien il envoie <rire> Et elle dit que depuis quelques mois, il faisait chambre séparées. Donc, vous voyez le point, le degré auquel les gens veulent détruire le foyer de cette femme. « Ouais, tu chez les marabouts avec mon nom. Hein? C'est là-bas que tu finis tout l'argent. C'est pour ça que tu me dis que tu as besoin d'argent tous les jours. » Elle était dépassée. Donc, devenez vigilant. Ne prenez pas de demi-mesure. dis pas ah, « non. Ne, ne, mm, ne prenez pas les risques. Vos belles-mères me suivent. Vos belles soeurs qui ne sont pas mariées là. Qui sont jalouses de vous parce que depuis que vous êtes mariés avec leur frère, leurs frères ne payent plus la pension de leurs enfants. Elles me suivent. Donc sachez qu'elles seront prêtes à tout. Pour vous déranger. Ce n'est pas n'importe qui qui doit savoir même que tu me suis, que tu as déjà un jour regardé ma vidéo. laissez-là il me donne, ils me nomme comme ils veulent, je m'en fous. Tant, tant pis pour celui qui ouvre sa bouche pour mal parler de moi. Il va lire le, il va confirmer le code seul. là, la fesse, il n'y a pas d'amis tu sur sais ça. Oh. Celle que je vous ai dit qu'on a bloqué sa page Facebook-là, ce n'est pas Facebook qui l'a bloqué. Les gens sont allés travailler pour que si les gens voient ses vidéos, que ça ne porte pas, qu'il qu n'ait pas beaucoup de vues. Et c'était même tellement chaud sur la personne. La personne est venue lui dire que ta page ne passe plus non. On va voir comment tes vidéos seront vues. Venir lui dire, Hora, une ancienne amie, tu ce pas ton, ton ex là là ton ex là qui avait beaucoup d'argent il ne te calcule plus non <rire> tu vas se rendre ça tu vas regarder ta vie tu vas dire que chi j'étais bête. j'étais bête. I was very bête. I was very bad un homme te drague tu portes et tout tu pas dire à tes tantes tu pas montrer à toute la famille je veux me marier. Je veux me marier. <rire> you used to be very bad. <rire> ah. Oh là là. On va jamais découvrir. Ton gourou. Ton ancien marabout est devenu mon élève. Ouais, c'est dire C'est grave. Ouais, il y a une dame qui m'a dit Il y a un de ces marabouts là-bas. Oui? Elle a fait l'erreur de lui monter ma vidéo un jour. Il regarde, il commence à dire que ouais, moi, je peux faire mieux qu'elle. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Comme j'ai commencé à, à monter les vérités, ça a dérangé. Il a vu que la femme s'est train de m'échapper. Elle a train de m'échapper. Que je la contrôlais avant. Écoutez, ils vont venir dans la vidéo. Ils vont pas savoir que tu es là. Tu t'assois, tu écoutes calmement. Parce que le fait que tu écoutes moi seulement mes vidéos, ça t'éveille. Peut-être ce n'est pas tout ce que je dis que tu vas comprendre maintenant ou que tu vas faire maintenant. Nyanga bio, demain c'est dimanche, elle n'aime pas trop qu'on parle du genre, mais euh, lave-toi déjà avec le sel cette nuit et demain matin, il y a les numéros sur la page, tu appelles, tu peux, tu peux venir à Maquepé. Peut-être ce n'est pas tout ce que je dis que tu vas attraper le même jour. Mais ne serait-ce que le fait que tu regardes les vidéos, ça te fait être éveillé. Et parfois tu restes comme ça là, tu m'écoutes, tu m'écoutes, après il y a un truc que tu avais oublié, peut-être que tu dis, mais je comprends maintenant, je comprends pourquoi j'ai fait l'examen si, maman, j'ai eu une fois l'autre, elle a fait un examen là, trois fois, deux fois d'abord, ça n'a pas marché. Quand elle est tombée sur mes vidéos, elle avait déjà fait la deuxième fois. Elle était à dépasser. Donc, l'examen-là, la hantait. Vous connaissez donc, vos, vos permis de conduire que vous avez à fait 50 fois, là. 50 fois. De tout, là, je dis que, ma chérie, on va, on a, travaillé, travaillé. Il dit que, repas, fais ton examen. N'aie pas peur. Elle parle, elle arrive dans le centre. Le jour, là, tous les appareils du centre se gâtent. Quand elle m'a raconté le film de, de, de, de son examen, elle dit que, mamie, qui c'était sur toi. Tous les appareils se gâtent. Finalement, elle a composé ce mangle, le genre qu'on a envoyé. Euh, c'était une longue long histoire. Je ne vais pas raconter les détails. Parce que la personne qui a fait ça, monsieur, aussi. La personne qui a bloqué son examen, monsieur, aussi. On vous connaît. Quand elle a réussi l'examen, mon lui ma chérie, ne vous dérangez même pas, vos vies vont avancer. Donc tu vas rester comme ça. Là. Ce matin, je disais à une de mes filles que j'imagine un peu nos vies dans 10 ans. Tu restes comme ça. Tu as 10 enfants. Tous tes 10 enfants sont mariés. Tous tes 10 enfants sont milliardaires. Tous tes 10 enfants ont réussi. Tous tes 10 enfants sont heureux dans leur foyer. Tous tes 10 enfants sont minces. Donc, donc la spiritualité, c'est une science exacte. Donc tu peux tout avoir. Yay. Conférence annuelle des jets privés. Tu prends un de tes jets. Tu nous trouves à Badjoun. Ah, laissez. Laissez. -moi. On va faire les choses. Eh <rire> hey, Seigneur, vivons seulement. Vivons. Hmm. Hmm. Hey le permis, c'est pour quel pays? Le permis de quel pays? Je n'aime pas trop le faux. Je n'aime pas. Je peux faire payer et je fais ma chose rapidement. Mais fais le faux là. Je peux faire arriver. Tu me dis qu'il y a pour trois mois, il y a pour deux semaines, il y a pour cinq jours. Je vais te donner l'argent. Tu me fais en cinq jours. Tu me prends rapide. Tu me, tu me prends. En, je fais les coups 8 heures par jour. Voilà. Non, non, non, notre temps est arrivé. On nous a trop volé. C'est fini. Tu restes comme ça. là. Tous les gens de ta famille avancent. Toi-même, tu avances. Tes enfants avancent. Tes neveux avancent. Quelque chose ne va pas sur un hein, de tes neveux comme ça. là. Tu dis faites comme ça, là. mettez ça, faites comme ça. On fait pam, pam, pam, débloqué. Pam, pam, pam, visa débloqué. On dit, mais on va te respecter dans votre famille. ta soeur accouche, ta soeur accouche comme ça là, tu connais les règles qu'il faut faire pour l'enfant. Pas de trucs que l'enfant grandit, problème de ceci. Les parents souffrent même pour avoir l'argent, même du lait. Elvis Chofo, va écrire à Ketchan en inbox. Tu crois qu'on vient mettre les choses comme ça ici, de, ici là. Tu vas tu va voir que tes souffrances, tes démons là. Et ne vous méprenez pas, il y a beaucoup de familles. Tu sais pas, tu épouses un homme, tu commences avec lui comme ça là que tu es en train de faire face aux démons de sa famille. Qu'on a dit qu'il ne va pas. Donc, c'est ceux sont là le regardent comme ça là. Quelles ont des mis, il est même dans cinq bouteilles. On l'a mis même dans cinq bouteilles. Chaque soeur a mis dans deux deux bouteilles là. La mère aussi, là, tu mets d'abord ta, ta part dans une bouteille. Que tout ce qu'il dit, tu vas faire. Et toi, tu viens au milieu, tu es sa femme. Tu crois qu'on va te laisser? Tu crois vraiment qu'on va te laisser comme ça? Ah. Les femmes ne le savent pas, bête. Ne savent pas vous, bête, pardon. Hum. Souvent, tu restes comme si... Tu manques seulement que les femmes là, vont venir dormir dans le lit avec lui. Hum. <coughs> Marie Chantal, on ne pleure pas ici, on ne supplie pas, on fait son travail spirituel, tu as compris. Quand c'est comme ça, même d'abord le lavage à distance. Avant de demander le visa d'un enfant, tu dois faire son lavage à distance, tu lances ça pour le village. Ne blaguez pas sur vos enfants. Même là où l'enfant est, hey, tu dis, mettez le sel en l'eau, vous lavez les enfants avec. Tu, avant de partir déposer le truc à l'ambassade, tu tapes le jeune dessus. Après, tu fais le salaka. Elle ouais, est parti, on dit c'est 5 millions. Tu portes 5 millions, tu donnes. Même fais un petit salaka même de 50 000 à côté, tu n'as jamais fait. Parce qu'ils ont dit que comme tu es parti en Bengala, tes enfants ne vont jamais arriver en Bengala. C'est comme ça que vos enfants sont au pays, ils ont 25 ans. Tu es parti quand l'enfant avait 7 ans. Aujourd'hui, l'enfant a 25 ans. Tu dormais. Même comme ça, ce n'est pas tard. Hein. Je veux que vous sachiez ça. Même comme ça, ce n'est pas tard. Beaucoup de vos enfants, ils ont des dons. Et l'ennemi a vu ça. C'est pour ça qu'on a envoyé qu'on attaque les enfants là très tôt. Premièrement, en les parents de vous. Deuxièmement, en évitant qu'ils aient aussi le pas de papier, qu'ils ne voyagent. Je ne dis pas que quand tu restes en Afrique, c'est là que tu es perdu. Non. C'était aussi peuvent même faire déjà que. On immobilise la, la procédure. Tu envoies les papiers depuis 8 ans que tu as commencé une procédure, ça ne finit jamais. Une me dit ce matin, elle me dit, euh, elle, veut faire, elle veut faire le lavage pour sa fille, tout ça. Que quand elle lance la procédure, on dit que comme son fils n'est pas sur place, elle ne peut pas demander la nationalité. Maintenant, un Africain veut faire le visa pour que son fils vienne. On dit qu'il ne peut pas venir parce que sa mère n'a pas la nationalité. Donc, ça n'a pas de sens. Ok, je ne peux pas demander la nationalité en France parce que je, mon fils n'est pas là. Comme il est dans mon dossier, on dit que ma famille n'est pas complète, donc je ne peux pas demander la nationalité. Maintenant, en Afrique, je ne peux pas le faire venir pour, pour demander la nationalité ici parce que là-bas, on dit que je n'ai pas la nationalité. Vous voyez que c'est bête, non? Blocage. Blocage. Elle dit que le premier fils là, il a 25 ans là-bas. Même comme ça, elle dit que qu blague. ne blaguez pas avec vos enfants blaguez pas avec vos enfants. Il dit que tout trou dans lequel ils ont mis vos enfants, je viens sortir vos enfants de là au nom de Jésus. Tout est étreinte. Il y en a parmi vous, l'esprit me montre qu'il y en a parmi vous. Quand vous avez accouché, vous étiez encore jeune et naïf. Ça, je ressens fortement. Tu étais jeune et tu étais naïf. Tu ne connaissais pas comment il faut entretenir l'enfant, comment il faut faire certains trucs. Tu as confié ton enfant à des femmes qui étaient très mal intentionnées. Elles ont pris le nombril de l'enfant, elles sont allées. Et comme tu étais encore jeune, 18 ans, 22 ans, j'entends l'âge de 22 ans. Et ce qui fait qu'on allait faire des trucs sur ton enfant. Et vous dis, tu regrettes. Tu vas mettre la main sur ton nombril. Tu appelles le nom de cet enfant-là. Les enfants que vous avez vus dans la jeunesse-là. Appelez le nom trois fois. déclaré que toute incantation prononcer le nom trois fois toute incantation qui a été faite contre toi et que dans laquelle j'ai participé de près ou de loin je viens maintenant t'en libérer au nom de Jésus bonjour la reine Rebecca tout trou dans lequel on a été planté toi mon enfant toute chaîne, je vois beaucoup de ces enfants là qui sont comme attachés sur un poteau il ne peut pas se déchaîner. Non, enchaîner carrément. Toute chaîne qu'on a mise sur ta vie, tu prononces encore son nom. Moi, ta mère, par la puissance du Saint-Esprit et par le lien qu'on a, je te libère. Je te détache. Répétez encore. Selon Ézéchiel chapitre 16, parlez à voix haute. Je viens couper ton cordon ombilical de tout esprit négatif venant de moi, ta mère ou de ton père. Toute malédiction ou mauvais sort qui t'a suivi à cause de moi ou de ton père, comme je touche mon ombré maintenant, je te détache de ces mauvais sorts. Je te délie, selon Matthieu, chapitre 18, au verset 18 et 19. Répétez, hein? la Bible dit, que si deux personnes s'accordent, tout ce que nous allons demander va nous être accordé. Et la Bible dit, continuez, la Bible dit, que tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Donc, prenons au nom de l'enfant encore, je te détache au nom de Jésus. Je détache ta destinée au nom de Jésus. De la même façon que c'est moi qui t'ai engendré, que ce soit homme ou femme. La femme peut dire de la même façon que tu es portée dans mon ventre. Je commande à tout hôtel maléfique, suite ta vie, d'être détruit. Au nom de Jésus-Christ. Je vois beaucoup de vos enfants qui sont bloqués. Parfois, il y a d'autres, je vois la bourse. L'enfant a besoin de la bourse scolaire pour voyager. Et c'est bloqué. Déclaré donc j'enlève toute limitation géographique. De mes enfants biologiques et adoptifs et aussi des enfants que vous avez pris à votre charge même comme ça là ils sont bloqués déclaré toute personne qui œuvre tout groupe de personnes qui œuvre pour nous séparer tout rassemblement maléfique qui font pour nous séparer pour bloquer votre destinée vous mes enfants je viens causer la, la, la, la zizanie. Je viens les disperser au nom de Jésus. Il y a beaucoup certains de vos enfants que c'est à l'hôpital qu'on a mis les mauvais trucs sur eux. Tu as accouché, tu étais seul à l'hôpital peut j'étais en Europe, tu n'avais pas quelqu'un pour s'occuper de toi. Déclarer tout mauvais esprit, toute mauvaise infirmière, toute mauvaise manque qui a manipulé mon enfant. Quand il venait de naître et qui a pris son étoile. Je commande maintenant qu'il le laisse partir au nom de Jésus. L'Esprit vous montre aussi les femmes qui ont les césariennes. Vous avez eu la césarienne. Vous allez prendre de l'huile d'olive, vous allez frotter sur la cicatrice, même si c'est déjà totalement cicatrisé. Tu vas frotter l'huile d'olive sur la cicatrice. Tu commences sur ton nombre, tu fous le nombre en descendant jusqu'à la cicatrice. Et puis, tu prends de l'eau, tu bois. Tu mets un peu, peut-être même deux gouttes d'huile dans l'eau. Tu bois. Et là, tu vas déclarer que tout mauvais esprit qui a été planté dans ton ventre lors de l'opération toute mauvaise toute maladie que tu as depuis que tu as eu ton, ton depuis que tu as eu ton, ton enfant enfants ou bien toute maladie qui a été déposée dans mon corps par les chirurgiens prononcez bien tout serpent qui a été déposé dans mon corps toute créature maléfique qui a été déposée dans mon corps lorsque j'ai eu ma césarienne je commande maintenant que vous vous désintégrez et vous sortez sous forme de sel ou d'urine au nom de Jésus. Vous allez faire ça et vous allez boire de l'eau. L'eau là, vous allez boire après. Si vous avez l'eau maintenant, vous buvez. Je crois que vous devez commencer à regarder mes vidéos toujours avec le l'eau le, devant vous et le sel. Je viens vous libérer de toute influence. Je vous libère de toute initiation maléfique dans laquelle on vous a mis, quand on vous a opéré. Tout esprit de vampire qu'on a mis en vous, quand on vous a opéré, à votre insu. Je déclare que vous sortez de ces cercles au nom de Jésus. Je déclare que vous en êtes libérés. Est-ce que vous êtes encore là Et il y a aussi des personnes qui ont été très, vous avez été, votre volonté a été très manipulée. Parfois tu restes, c'est comme si tu es confuse ou confus parce qu'on te manipule beaucoup puisque les gens veulent ton argent du coup tu restes comme ça quelqu'un te il, part, il travaille sur toi pour que tout ce qu'il dit tu comprends tu restes comme ça là tu sens ton cœur tu sens comment ton cœur est tourné comme ça après tu sens comment ton cœur est tourné comme ça donc il y a aussi beaucoup ces manipulations donc vous allez après vous allez déclarer vous allez en buvant l'eau là vous allez dire moi vous dites votre nom je me libère de tout envoûtement, toute manipulation de ma volonté qui a été faite, que ce soit par me, en me donnant des trucs que j'ai mangés, que ce soit à distance, que ce soit par des cadeaux, toute personne qui m'a manipulé et a manipulé ma décision et ma volonté, je me libère de ces manipulations et je coupe tout cordon visible et invisible qui me lie à ces personnes au nom de Jésus. Amen. Waouh j'étais libérée de, des palpitations. Oui, c'est comme ça qu'ils font souvent. C'est comme parfois tu sens comme si un, tu vois, et ça, quand ça fait. Je vous ai parlé de la dame l'autre jour, non, qui parlait de sa copine qui est à l'étranger, qui a été manipulée par une autre. Ah, c'était ta première victoire sur l'ennemi. Amen. Nous selon ta victoire par le sang de Jésus. Est-ce que celle qui était en Europe était manipulée par celle qui étaient au pays? Et quand c'est qui était au pays de demander seulement un truc, pam. Elle a porté 30 000 euros envoyés, envoyer. Portait 40 000 euros envoyés. Donc le Jacques, quand elle te demande, tu ne réfléchis même pas. Tu fais avant de te dire, qu'est-ce que j'aime faire comme ça là? Euh, dès que tu te demandes, non, non, non, non, non. Donc, il y a cette manipulation-là souvent qu'ils font. Il y a des rites qui partent faire pour ça. Je viens vous libérer de toute manipulation. Déposez la main sur la le visage, sur le front. Répétez, selon Ephésiens 6, je mets un casque du salut sur moi. Je déclare que mes pensées sont protégées. Je déclare que mon cœur n'est influencé par personne. Je déclare que les décisions que je prends viennent du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens briser toute carapace que l'ennemi est venu mettre pour vous passer ses idées. Je viens enlever tous euh, les écouteurs spirituels qu'on a mis pour te parler dans ton oreille. Toute personne qui a parlé, qui a appelé ton nom et qui a soufflé dans les quatre coins, les quatre points cardinaux, je déclare, je commande au vent de restaurer ton nom. Toute personne qui a versé des liquides sur la terre, a fait des libations, que ce soit avec de, de, de, de, de, du vin ou avec du sang, il a appelé ton nom. Je déclare que le sang de Jésus répond maintenant. Je viens verser les les, les, les processus qu'ils ont utilisés. Toute boîte dans laquelle on t'a enfermé. Toute, boîte, toute bouteille dans laquelle on t'a mis. Je viens briser, je casse cette bouteille au nom de Jésus. Et je te sors de tout trou, de toute manipulation de l'ennemi. Je restaure ta santé mentale, ta lucidité. Je dis que tes idées sont maintenant les tiennes. J'enlève aussi les pa la paresse qu'ils mettent en toi. Tu vois, la paresse qui t'influence pour que tu n'étudies pas. On a le kit examen. Je vous ai déjà parlé de ça. Le kit examen. Prenez ça, ça va beaucoup vous aider. Le kit examen. Toute paresse spirituelle ou physique qui a été mise sur vous. Je viens vous en libérer. Toute personne qu'on a envoyée pour vous attacher, pour vous assaillir, pour vous fatiguer. Je déclare que la mission de cette personne est annulée dans votre vie au nom de Jésus. Je déclare que vous restez, vous retrouvez l'usage la, la, de votre tête, de vos capacités mentales. Je déclare que vous arrivez à vous retourner à l'école et vous validez vos matières au nom de Jésus. Je déclare que votre esprit est fort, j'enlève les découragements sur vous. Tout découragement au nom de Jésus-Christ. ont menti. Vous êtes en les secours depuis longtemps. Parce que vous ne savez pas. Vous êtes en les secours. Donc comme ils restent là et se disent que Mince, la fille là. Tu les secoues. Tu les secoues bien même. Tu vois quand tu, tu prospères et l'ennemi ne le peut plus rien. Il essaye, mais il ne peut rien. Il essaye, il te check. Il part dans la boue de cristal, il regarde. Il ne peut rien. C'est le temps-là maintenant, ça arrive. C'est le temps là maintenant. This is the time. J'ai une, une reine aussi comme ça. J'ai dit que j'ai tellement. Vous l'avez vos témoignages que vous me faites. Une reine là, elle m'écrit aujourd'hui. Elle me dit, elle me fait le voice. Elle dit que j'ai été couronnée aujourd'hui. Donc, dans son rêve, Go t'avait montré une poupée qui porte ton nom. chat. dès ton premier rendez-vous avec la reine, il te demandait si tu avais, si je vais ton travail maintenant. Si tu vois son travail, ok, qu'il est confus. Maman, tu l'as bloqué. Il envoie sa fille te demander pardon. Il avez montré une poupée qui porte ton nom. Chai. Et quand ils te font ça, en fait, il te montre une poupée comme ça. Il va te faire croire que c'est pour ton bien. Et certaines de ces personnes-là vous, vous, vous dirigent beaucoup. Vous commandent. Je sais qu'il y en a qui viennent vers moi et ils veulent que je les commande. Je ne veux pas, je refuse. Je t'ai envoyé pour vous libérer. Je ne peux pas. Je vous apprends le discernement, je vous apprends à penser. Maintenant, si quand tu penses, tu penses que tu as grandi et que tu vas partir ailleurs, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas. Mais je ne veux pas. Je vous apprends à... avant de payer ta dîme, je t'apprends à prier ta dîme. Tu restes tu es consciente que quand tu vois un de tes enfants bloqué un peu là, tu dis qu'il y a quelque chose là-bas. Généralement, c'est trucs-là, quand ils font ça, c'est pour te contrôler, pour que... Il y, a des, des, des... il y en a parmi eux qui vous prennent de grosses sommes d'argent. Et vous, voyez, le... il vont te dire, je dois déjà toler ma maison au village. <rire> je dois toler ma maison. Je viens de toler ma maison. Maintenant, il faut que je mette... Je dois mettre les chaises, tu vois. Je dois aller doter ma femme au village. Ils ont ces façons de vous dire le problème, de façon un peu subtiles là, comme ça, là. Genre, vous voyez un mais... <rire> ouais. J'ai toujours dit à Dieu que Dieu, si tu ne peux pas me permettre de prouver ce que j'enseigne, c'est pas bon. Et justement, la dame avec qui je parlais ce matin, elle me disait, avec tous ces témoignages qu'elle m'a donné elle me parlait de la dîme. Elle dit que depuis qu'elle paye sa dîme, elle se lève le matin comme ça. Elle jouait les au centre de santé. Elle dit, le matin, là, elle a fait des déclarations. Elle a dit, OK, je vais avoir une, soit les recettes, soit les dons de 500 000 francs. Elle dit qu'une dame est venue lui faire le, le don. Dans son, elle est venue comme ça donner des kits de test. Un kit, c'est 1000 francs. Elle est venue donner 500 kits. Elle dit que je ne peux pas te donner le nombre de jours, le nombre de fois innombrables où je suis je me suis levée. Il dit, parce que je paye ma dîme, je demande ça. Parce que je paye ma dîme, j'exige ça. Et elle va dans la journée, elle voit ça, se fait. Pam, pam, pam. Qu'elle racontait moi en fait, c'est comme si elle m'enseignait, en fait. C'est comme si elle m'enseignait. J'étais là, je faisais. Je disais, prêche. Prêche. Ah Godwin, tu as bien parlé. Bizarrement, ils sont tout le temps pauvres. C'est pour ça que quand il voit un comme le monsieur qui était là tout à l'heure, c'est soit qui là qui vient commencer à vouloir insulter, il dit que je ne souffre pas, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas laide. Donc, avant de vous prêcher quelque chose, un jour, un jeune de mes fils qui vient de France, là il arrive, il regarde, il dit mince, je croyais qu'on allait sauter sur un marécage pour arriver, il dit, ok, pour arriver chez qui chez moi. <rire> tu sautes sur le marécage pour arriver dans ma maison. Pardon. Mm -mm. Mm -mm. Tu dois arriver. Tu as le vigile à la guérite. Tu donnes ta carte d'identité avant d'entrer. Oui. J'ai mis les caméras. Ne blague pas. Pas votre que vous allez annoncer. C'est elle là-bas. Non. Mm -mm. Annot de blague, with you. Moi, j'ai toujours voulu mettre Dieu au défi. Parce que... Je sais que ce que j'enseigne marche. Je sais que ça marche. Maintenant, il veut que vous ayez votre propre, propre conviction. Parce que si je suis encore dégué top, te dire paie, paie, paie, paie ton, ton, ton, non. Tu n'es pas encore là. Tu es notre dégué. Parce qu'après que tu aies fini de payer, tu as dit, même pour que tu reçoives ta bénédiction, ça va venir avec la bagarre. Le gars va venir, dit oui, ta marchandise, devait va arriver, après on dit que non, euh, euh, non, tu te lèves, tu parles, tu parles donc, tu mets dans la bouche, tu marches. je commande, une fille m'envoie un long témoignage aujourd'hui, bon, l'équipe de, de, de, de, de, qui, qui s'occupe de gérer Facebook, ils vont poster ça en semaine, elle me dit qu'elle est quitté du pays, elle est venue au Gabon, au Gabon elle a donné 1,7 million à quelqu'un, Nathalie Massy, il n'y a pas de problème, je vous ai dit, que, prenez les, les pseudos comme vous voulez. Vous êtes quelqu'un, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Mais il faut seulement partager ma vidéo de temps en temps. Partager. Et il m'a dit une fois que, on a même parlé, avec nos pseudos, on n'a pas les amis. <rire> J'ai seulement dit que je vous comprends. Au départ, les gens partageaient beaucoup ma vidéo. Mais quand ils ont rendu compte que les qui viennent voir ma vidéo, c'est leur même, ils les dérangent. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, elle dit donc qu'au Gabon, elle a donné ses 1,7 million un qu'il euh, fasse ses papiers pour qu'elle parte. donc il devait l'amener directement en grâce je pense mmh. maman le tolis là il change de position donc le monsieur devait l'amener en Grèce non. il arrive il parle pour l'argent, il tâte il tâte elle parle, elle parle oh, oh, tu as dit que tu devais me faire ceci oh, tu as dit que tu devais faire ceci sur moi wow oh, wow oh. Il fuit ses appels. Elle tombe donc sur mes vidéos. Je crois qu'avant, s'il avait déjà fait l'effort, il a mené en Turquie, il l'a abandonné en Turquie. Il l'a abandonné en Turquie depuis des mois. Il ne prenait plus ses appels, rien. Et les 1, 7, là, il est un million là, elle n'a plus jamais vu. Donc, elle a commencé à se laver au sel, à mettre en pratique ce que je dis, le don les choses comme ça. Elle a fait le jeûne. Elle dit qu'à l'issue du jeûne, c'est le monsieur lui-même qui l'appelle. Il a versé 100 000. Donc, imagine quelqu'un que quand tu cours derrière lui depuis un an et demi. Tu finis ton jeûne, il t'appelle. Il te dit, ouais, excuse-moi, mamie, Prends d'abord 100 000. À votre, ami, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Si quelqu'un de vos ancêtres est allé le fouetter dans son rêve, comme ça. <rire> qu que si tu ne remets pas l'argent de la filière, tu vas voir. Il se lève le matin au sac, pardon, mamie, pardon, pardon. Prends d'abord 100 000. Ça veut dire qu'il y a la volonté pour remettre l'argent. Quand il veut le il la fille là, il dit waouh. Et puis c'est quand quelqu'un prend ton argent, et il disparaît avec. Donc vous devez arriver à un niveau où vous comprenez que la fesse, c'est la bataille, c'est la bagarre. Tu dois être convaincu. Quand je dis con. Qu et que je dis bien con. C'est affaire de dîmes là. Parfois tu as les business que les gens veulent faire avec toi. Ils tournent, ils tournent. Tu commences à payer ta dîme. Les gens-là commencent à t'appeler. Que je vais travailler qu'avec toi. <rire> je vais travailler qu'avec toi. Tu oh. fumes même les rendez-vous. Vous allez commencer à comprendre votre puissance. Vous êtes puissante, hein? Vous êtes puissant, vous Tu es en ça que quand t'énèves, quelqu'un t'énerve. Seulement le fait que tu es fâché sur lui. Il passe, ce qui partait fait ne marche pas. Tu restes comme ça là, ton, ton, ton, ton, ton mari te trompe depuis. Dans la nuit, on te montre. On te même la personne. Tu te réveilles, tu le regardes seulement comme ça. Là. Tu dis que c'est un c'est qui? Il vient. Et il sait qu'il a cinq codes sur son téléphone. Ou bien tu, tu sais que dans, dans, dans, la, dans la vie de couple, il y a toujours eu une femme qui a souvent très très longtemps de menacer ton mari. Elle court ton mari fatigué. Fatigué. Tu ne laisses pas n'importe comment. Il vient, il te demande même pardon, il ne avait plus jamais fait. La femme encore derrière. Ça fait même trois ans qu'elle a disparu. Elle réapparaît depuis deux semaines là. La nuit, tu vois dans le rêve. Tu vois comment elle vient, comment elle poursuit ton mari, Tu te lèves et eh, mouf. Tu coupes, tu coupes. Tu tapes un trois jours de jeûne comme ça la mouf. Mm -hmm. Tu pars à l'eau, tu fais une offrande. et eh, confirme le code. Qui vêtement, c'est la nuit. Tu laisses en train de, de, de toucher les, les euh, je sais pas le truc de ton mari. Tu es sur la vidéo. Pourquoi tu dis qu'il t'a chassé du lit? Dépose le téléphone. Tu peux t'occuper de lui. Tu es dans le lit. Tu as la vidéo que tu as d'écouter. Mamie, ferme la vidéo si tu pars. Vous la meure si j'ai pour lui, mais. Ne blaguez pas avec vos outils spirituels. Vous, il faut avoir le discernement. Et quand les anges te montrent quelque chose, il faut croire la chose. Pourquoi c'est pour quelqu'un d'autre que tu vas aller croire? Ah, qui dit que la vidéo est bonne, il va encore te chasser. <rire> Ferme le téléphone si tu ne peux pas dormir dormi à côté de lui. Tu dois croire que tu si tu pries comme ça, la nuit on te montre. Tu réveilles, tu dis yes, j'ai ma réponse. C'est comme ça. Papa, mamie, Marine, moi, c'est Maëlle Noël. noël bonne nuit. Allez dormir. Il faut faire l'amour avant de dormir, pardon. C'est bien pour la santé. Il est quelle heure ici On a une heure de moins que vous. Hein. Les Français. là. Pour moi, il avec vous ne m'avez pas dormi. Mon Sam, il faut prendre une consultation. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller faire l'offrande à l'eau seulement. C'est pour ça qu'on vous demande les consultations. Ce n'est pas tout ce que tu vas faire qui va donner. Il y a parfois d'autres choses en plus à faire. Comme qu'on parle, vous pouvez vous attacher vraiment à votre argent. Et Michel Bécou, tu es seul dans le lit. C'est comment est toi? peux pas être seul dans le lit. Les célibataires vont commencer à rire. oui. Rose, rose, si tu ne sais pas pourquoi on fait l'offrande à l'eau, vous avez dit que tu ne sais pas, non? Il y a certaines choses que moi, je n'explique pas à tout, tout, tout hein. Je J'ai expliqué une fois. Celui qui est intéressé il vient à la consultation et lui dis. toutes mes choses qui viennent vous dire ça Avec tous les décepticons qui me regardent. Les... Est-ce que vous savez qu'il y a des décepticons à l'heure, c'est là qui ne dorment pas, ils sont tellement regardés? Vous voyez le degré de haine et d'amour en même temps? Il m'admire mais il déteste. dit, est que que so Bon, dormez bien, dormons bien. Je vous bénis, je bénis votre nuit. Versez de l'eau. J'ai trop de témoignages sur l'eau qu'on verse au centre de la pièce là. Hein. Beaucoup. Chaque jour, j'ai au moins deux témoignages par rapport à ça. Voilà, j'ai parlé de, tout à l'heure de, de la reine là qui devait être couronnée. Elle est dans son rêve, il y a deux reines qui sont venues lui donner une couronne et un bâton de commandement. Quand on vous dit d'acheter vos bâtons de commandement, vous croyez qu'on veut vous exploiter. On hein? dit bâton de commandement, tu dis ah. tu ne sais pas que l'instant où tu prends, ça tu mets dans ton sac. Où tu prends, tu arrêtes. Bâton de commandement, vous avez besoin de votre bâton de commandement. Ça confère une autorité en fait. Bon, vous passez un bon sommeil. Peut-être demain matin à prière. Prier à 6h, c'est dimanche. Bonne nuit à vous.